Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie qui est le top en matière d'illusion, un effet dévastateur, c'est un tour de magie qui est très visuel et bluffant. N'oubliez pas sur la chaîne de Magique Pascal, plusieurs playlists sur le thème de la magie, alors n'hésitez pas à les regarder. Pensez aussi à vous abonner, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour ne rien manquer sur mes nouvelles sorties, surtout restez jusqu'à la fin, c'est très important, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo magique. C'est parti Brigitte, aujourd'hui, je vais te présenter un effet oui. de manière claire et nette. Ah oui C'est parti C'est parti On y va. Regarde, simplement avec un jeu de cartes, wow. je rends les tuiles transparents. Ça te plaît Génial Alors regarde, je vais te... tu peux le prendre, je vais te donner un stylo, d'accord Et avec ce stylo, oui. je vais te demander de signer une carte. Mais avant tout, tu peux l'ouvrir. Si tu n'y arrives pas, je peux le faire. Ça va Ça va. Tu sors les cartes de l'étui. Oui. D'accord Donc, tu peux les mélanger. D'accord Super. Alors regarde. Oui. Ça va être très simple. Je vais étaler les cartes. D'accord. Et librement, tu vas choisir une carte que tu vas montrer au spectateur. Allez, c'est parti. Alors, euh... D'accord, tu la montres, je ne veux pas la regarder. D'accord, je la garde pour moi. D'accord, et je vais te demander de signer la carte. D'accord. Donc tu prends le stylo. Oui. Ah oui, si, avant que moi je tiens mes cartes, tu vas prendre l'étui. D'accord. Tu vas l'ouvrir. Ok. Et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Petite euh, aparté. Ah. Des pastilles. ben oui, parce que ça coûte cher de signer Donc, à chaque fois les cartes. Celles que tu veux. La jaune très bien. Donc tu la poses. Alors, pour que les, les spectateurs voient bien, tu... je vais me retourner et tu vas la mettre sur la face et tu vas signer sur la gommette. Très important. Je ne regarde pas. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. C'est fait. Donc tu l'as montré à la caméra, c'est bon C'est bon. D'accord. Alors regarde bien. Oui je prends la carte, oui. je la remets dans, dans, les, dans le jeu, à une position que personne ne me connaît. Maintenant, à moi de retrouver ta carte, oui. mais d'une manière claire et nette. Oui, c'est ce que tu me dis. C'est ce que j'ai dit depuis le début. J'avoue. Alors, ne clignez pas des yeux, regardez. Simplement en passant au-dessus du jeu, oui. simplement en y croyant. Si vous y croyez et si j'étale. Toutes oh les cartes deviennent, deviennent comment Transparentes. J'avoue, je suis surprise, franchement. Et regardez, c'est pas fini. C'est que si tu regardes maintenant, il y a ta carte. Donc. Il y a ta carte. Eh Et oui. toutes les cartes sont devenues transparentes. transparentes. Mmh, génial. Franchement, je suis bluffée là. C'est pas génial ça Ah si. Voilà, j'espère ah oui. que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu énormément. Eh bien, je suis très content. Je vous invite surtout à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Les... Il y a plusieurs thématiques, les cartes, les cordes, les pièces. N'hésitez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt mes amis. A bientôt, bye bye. Bye bye.